Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 4 de Harry Potter UHC Dans le dernier épisode, j'avais réussi brillamment le jump J'ai ainsi pu rapporter 25 points à mon équipe J'ai aussi rejoint Tupai, qui n'a pas fini son bingo Aujourd'hui, il est temps de rejoindre Chobax, notre dernier mate En espérant que celui-ci ait assez de fil pour finir le bingo de Tupai Ouais Dis-moi, t'as du fil Ah oh, merde Il a pas Il en a un seul T'as pas de stuff Attends, je vais descendre T'as zéro diamant non, mais je suis enchant quand même, mais genre j'ai un diamant Ok, bah, bah, une feuille. J'en ai trois. Non, je me fais des bottes du coup. Merde, il est où mon pseudo Et c'est déjà un premier coup dur. Chobax, un élément fort en PvP, n'a pas de stuff. Il va pouvoir se crafter uniquement des bottes en diamant. La partie PvP s'annonce déjà compliquée. Ah, ah merde, mais c'était la fin de l'épisode Bonjour Ah, bonjour Ah, bonjour Attends, au revoir, mais... en ouais. Est-ce que t'as des livres euh, Bah, j'en ai un, je vais t'en passer un si tu veux. Oh, je veux bien. Parce que sinon, j'aimerais. enfin Sinon, je finirais pas mon bingo. Bah j'en ai un mais ça vous savez vous savez le pire c'est que j'ai un manage Mais j ai, j ai Attends, attends à mais, mais attends attends mais t'as un arc Mais non mais t'as un arc Ouais j'ai un arc mais je le drop sur un squelette Mais donne no, ça marche pas Ah mais du coup mais j'ai plus d'arc après moi je suis baisé hein, parce que moi j'ai pas de stuff Ouais mais il faut qu'elle finisse son bingo c'est plus rentable je pense Moi mais le truc c'est que si on trouve deux fils euh. Ouais C'est vachement pas de, de, de toute façon ça marchera pas je crois qu'il qu enchante donc euh. Ouais Ah si, ah euh, ouais je sais pas, en fait là c'est même pas mes caves, hein. genre je, viens, je vais arriver vers vous mais c'est pas du tout mes caves Mais en fait genre je suis retourné nether alors que j'avais un mineshaft j'ai pas pensé à prendre des fils et tout euh, en rab J'étais tellement, du... dans le... J'étais tellement, je voulais tellement finir premier que... Est-ce que tu te souviens des, des cordes ou je... pas Euh c'était à côté d'un portail nether, j'ai essayé de le retrouver mais je l'ai pas retrouvé Y'a un portail nether en haut avait un mineshaft Euh Bichard t'as des levels Ouais. Ou j'ai 4 levels Tu peux pas regarder si t'as du protection là dessus Ouais, par contre je, je... je m'en suis rendu compte à l'annonce des teams que c'était de... 3 -1. Je pensais que c'était au 4, moi j'ai pas compris. Non, j'ai pas pensé à bah, ah, oups Oh ah bah tu l'auras pas. <rire> Merci. Je, je veux bien un pantalon. Ah bah c'est bon, tu me la drop. Si je peux voir plus. J'ai 6 d'or, si tu si vas faire un truc. Si tu ce serait génial. Moi je me suis fait un P2 sur le casque, mais c'est tout en gros. Non, toujours pas. T'as pas encore du fer J'en ai 6. Ah oui, attends, attends. wow euh, Parce que sinon après ça va être trop tard quoi. Bah, moi je me dis qu'en vrai, y'a plein de gens qui ont pas de stuff, je pense. Et que du coup, oui, avec, mes, avec mes B, je peux en drop facilement une. Ouais bah ben moi enfin. je, je reste à l'arc hein, clairement. Du coup t'as oui. quoi, t as, t as, as quoi comme B J'ai force, résistance faux feu, résistance, speed. Enfin, ah, c'est En vrai ce qu'on peut faire c'est que moi j'ai Sharp 3 knockback 2 du coup et j'ai euh, Power 2 donc je, ce que je peux faire c'est que je peux genre caber les gens et en même temps et on les nique à 3 genre j'en caber un et après on, on, on 3 ouais. 2 les autres. Ouais c'est ça, c'est ça. Tout, je l'avais j'avais je je mieux. Hein. J'entends des gens à côté de moi. Oh, c'est toi. <rire> oh, j'ai trop peur. Par contre on en parle des roses là, ils sont trop bien genre. Ah les roses ils sont bien. Hein même les bleus, hein, les bleus ils sont bien de ouf. Euh, les, les violets ils sont pas mal aussi. Et je te dis, les baies ça fait tout. Et comme j'ai enlevé la B résistance, <rire> sans faire mais rien Mais du coup, t'as niqué tout le monde en fait. Bah, là, pour la B résistance, ouais, mais c'était la dernière donc. Euh... Heureusement pour moi, personne n'avait réussi à aller au coffre de la B résistance. Donc finalement, j'ai handicapé personne. Ah, oh, ouais. Ouais, je trouve. Et, et du coup, tu, t'avais pas mis ton réveil genre, tu l'as oublié Non, mais ah, je non, mets jamais attendez, de réveil. Genre, un... Attends, dans le premier coffre, il y a rien, mais j'ai un spawner, donc peut-être, fil. Putain, oh, il y a une gapole, mais il y a pas de fil. C'est la première no. fois que je... <rire> On est maudit, je crois, hein, parce que d'habitude, il y a toujours des fils dans les spawners. Mais venez, venez, regarde si le truc, il, il spawn à côté de nous. Ouais, ouais. de toute façon, on va chercher, en même temps, on regarde si ça spawn pas. Venez, ah, on se rapproche euh, de là, juste. En effet, parce que dans quelques secondes, une relique de la mort va apparaître. Il ne reste que la pierre de résurrection ou l'épée. Deux reliques de la mort qui ne sont pas négligeables. Elles peuvent nous permettre de gagner un fight, et ainsi récupérer du stuff. Hop. Ouais, mais si, si tu te caches à côté que tu le prends pas, tu vois. 132, on est juste à côté. Là par là. Là par là. Vous voulez qu'on y aille 350 blocs, ouais, ouais. ouais, mais ça va quoi. Genre en vrai, ça va. Bah, si on voit qu'il y a des gens qui l'ont, on fait demi Ouais, voilà, ça. C'est un gros risque ici. Mais qu'auriez-vous fait à notre place Cette phrase n'est pas facile à dire. Est-ce que vous avez remarqué que c'était mon frère qui venait de faire la voix off Ou c'est peut-être moi maintenant qui parle c'est quoi c'est quoi qui a qui a, qu a drop c'est la pire philosophe. Oh, c'est le l'épée Tu c'est quoi C'est le c'est si, si on chope la baguette, sharp 4 avec ta, ta force mec. Je l'ai. Tu te fous non vous cassez vous pas faire 0 pas vers 0 Pas vers 0 Pas vers 0. On revient de où là, là, on. Revient. Mec mec, Oop. strength plus l'épée mec. Tu vas toucher tout le <rire> monde. Je vais je vais faire du carnage. Un mec euh, là clairement hein. T'as combien de dura par contre 30 Oula 30 ou 30 oui. ouais. Du coup, il qu'on se passe pas trop, hein. Quelle chance, personne n'avait pris la baguette avant nous. Et on a croisé aucune team, c'était plutôt rentable. Il va falloir maintenant que je l'utilise intelligemment. En effet, Sharpness Nescal plus une baie de force, je vais pouvoir drop des gros joueurs facilement. Oh, J'ai okay. trop peur. Attends, il a pas 5 points qu'on gagne avec euh, maintenant Si, Quand si... Putain, un truc. Nice. Oh, C'est ouais. bon ça. Du coup, on monte, à, on monte à égalité avec les deuxième et troisième, ce qui est cool, hein. si on a si ton truc. Ouais, mais il faut l'avoir, quoi. Faites ce que vous avez à faire, mettez-vous bien. C'est bon. Moi, je me l'excuse Tu T'as combien de secondes sur, ta, sur ton truc 10 secondes. Ok. Donc vraiment, c'est le dernier moment, quoi. De ouf. Genre, on court. On court dans la forêt, puis après, tu utilises tu, tu, tu ça, puis tu, tu turns. Ouais, ça. Tente. Euh, faut bien choisir sur qui l'utiliser, hein. En soi, non En face. Devant. Magic. Magic, c'est tentable. Magic, sauf un, sparia. Salut, Magic. Oh, Allez-y, hein. Bah... Bah, oh, le problème, problème c'est que regarde-nous. Regarde bah, je, je viens de sortir. Je viens de sortir. Ça... En on n'a pas encore marqué de points. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, bah, vas-y. Bon, vas allez, vas-y. Ah Vous êtes. Allez. que vas vas vas ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Par contre, l'attaque, c'est ah les bots. Je t'emprunte les bots. On décide de laisser Magic s'enfuir avec sa team. On a préféré être faire play, et on va peut-être le regretter parce que chaque kill apporte 10 points. Pensez-vous qu'on va le regretter Même si j'avoue que son kill, il nous aurait mis bien là. Je t'avoue que. Comment on, on, on, on va perdre à 10 points <rire> et on cas, va se dire sont, putain, mais du coup, comment le niveau tu euh, ah, ils sont dans la merde totale euh, Eux, niveau points, ils sont, ils sont, ils sont pas bien. <rire> bon, j'ai pas pris de saut j'ai cliqué un briquet, je me suis dit au moins si tu l'utilises, tu passeras pas pour un trailer. Bah tiens. Oh putain, oh, a mais oh ah, ah, le bâtard J'ai envie de le tuer. Attends, mets des blocs s'il te plaît, c'est ça Tu m'as appelé Sparia On est actuellement en train de recrafter un portail parce que Chobax se souvient à peu près de là où il a trouvé son mineshaft. Il faut que Tupai finisse au bingo. On décide alors de perdre un peu de temps pour essayer de trouver du fil. Ok, voilà, c'était là où j'étais. Attends, repasse. tiens, moi un point de gap d'ailleurs. Merci. Ok, c'est bon, c'était là. Ok, c'était là. Ok, j'avais spawn là et après je suis allé où Ok, tout va se jouer sur ma mort, les gars. Euh, il me semble que j'étais allé par là, mais j'avais déjà fait ça la dernière fois et c'était pas là-bas. Attendez, attendez, c'était là-bas ou là-bas C'est long, on s'est retrouvé tout vaille. Euh, non. Comment euh, vous êtes retrouvés aussi vite d'ailleurs. Ah si si, oui. Bah on a, on, a joué, on était tous les deux en surface. Ok non, c'était pas par là. C'était entre le haut portail, je crois que c'était là bas, hein, logiquement. Mais je suis vraiment pas sûr. Je sais qu'il y avait des citrouilles aussi, pas loin. <rire> euh, des citrouilles Ok, il me non, mais il se semble que c'était là. Non, là, là, là non là, non, non, non, là, là. Attendez, là. Enfin, il y en avait, mais c'était vraiment là. Euh, à côté, je crois. Elles sont là, les citrouilles, là. <rire> ok, donc normalement. Putain, la mémoire. Faut avoir un autre portail normalement parce que logiquement il y avait un. Genre je me souviens que j'avais vu des citrouilles de genre au loin. Maintenant si on calcule la distance par rapport aux citrouilles. Là devant, devant, devant Quoi devant C'est Damien, on peut les tenter Go go go go go go go Je suis désolé mais les gars mais on a pas de stuff. Oh non Oh putain je suis tombé, génial. Là y'a plus de, de filles que de gars mais.. Oh, non Non mais je, je, je vais pas être trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Oh, non. Okay, j'ai G Ok tiens prends les gars Et j'ai le Blastron aussi Oh putain Y'a pas un arc J'ai un arc, pour T'as récupéré les gars, récupéré les... Les, les deux, gars. ok Oh j'ai deux Bien. fils J'en ai, oui j'en ai aussi, j'ai un arc oh, Tiens c'est ça, euh... Je Power 1 si ça intéresse quelqu'un, Bichard Tu veux Non, ça marche pas, faut que je le croire Power 1, il est, il, est, il, est, il, est, il est parfaitement neuf Ouais on va faire un peu OUI triste. Je me rends compte mais on aurait pu juste euh... J'avais deux... trois fils sur toi, bref est est mort du coup oh, est en fait. essaie là Est-ce qu'on essaye d'avancer là P2, c'est je vais juste poser l'enclume, je vais faire un petit truc. Ce kill sur Confav nous met extrêmement bien. Il nous apporte 10 points, et en plus, le fil nécessaire pour que Tupay finisse au bingo. Grâce à cela, on passe maintenant deuxième. On voit une petite lueur d'espoir. J'ai juste p moi, si. sur le mien. J'ai un j'ai un. 1 Ah, ouais, on va y avoir. P2, nickel. Alors là, ça va, je me, je me suis mis plutôt bien. Vas-y, go. Ah on avance. Non a... on, on, mis... on avance vers eux. On, on s'est si. mis trop bien. Là, pour le coup... Bon, j'ai pas, pas de bot, juste. Ouais, ouais c'est le, tout le truc qui manque. déjà? 3 0 j'ai un... un diamant, un diamant Un diamant c'est ça T'inquiète, t'inquiète Ah j'ai de la stone Ah oui parce qu'elle fait ouais, la stone Ouais ça c'est la, la forêt interdite là-bas Ouais j'étais allé j'avais pris des fils Puis après j'ai demandé un bus En fait c'était off Je ne vous avais pas parlé de la forêt interdite Elle représente le centre de la carte Là où tous les fights sont censés se passer Pas mal d'easter eggs Et des cobwebs De quoi se bloquer bêtement Bon bah, Dans Mais... Dans une minute on va se laisser Ah y'a quelqu'un Bah oui ah, Y'a la team de sauf un Ah y'a la team des Rose non, les roses je sais pas trop quoi en faire en vrai si on doit les fight maintenant ou pas. C'est qui les roses C'est Vedwarf, Fatou, Shaku. Oh non pas de Dwarf. Bah en vrai en vrai, en, vrai, en vrai en vrai on doit les tuer tout de suite hein. je vous mens pas. J'avoue que si on peut clean en vrai ouais, ça peut être pas mal. Ouais. ouais. on doit les tuer tout de suite. Mais Dwarf hein. il va encore me tuer, je le sens hein. Le problème c'est que là ils ont trop de points et qu'ils vont prendre des points sur le PVP en fait. Ouais en fait c'est ça, je pense qu'il faut, les... faut essayer de les empêcher de, ouais. de prendre les kills. Donc, je pense que s'il faut y aller c'est maintenant. En vrai on a 10 secondes donc okay, tu l'as okay, dit un peu avance Oui non mais écoute, moi je suis un peu, <rire> moi je suis un peu moi, je suis un peu. Ouais, j'étais tout le temps en retard. contre, ils sont pas par là, du coup normalement. Ok, ils sont là-bas. Et c'est sur ce cliffhanger de fin que je vous laisse. En effet, c'est la fin de l'épisode, mais vous ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans deux jours. Et dans le prochain épisode, c'est là que tout va se décider. Est-ce qu'on va réussir à éliminer la team des professeurs Est-ce qu'on va passer devant Est-ce que la baguette de Sureau va m'être utile La réponse dans deux jours, mes chers compatriotes.